Jingle. Allez, on va directement sur les études. Certaines recherches ont montré qu'une exposition chronique, donc une exposition ultra fréquente, un entraînement d'endurance prolongée peut entraîner des Perturbations au sein des systèmes physiologiques et endocrinologiques de la reproduction des hommes. Alors, qu'est-ce que ça nous dit Selon une étude publiée sur le site de la revue Médecine et Sciences en sport et en exercice, l'excès de sport d'endurance, tel que la course à pied ou le vélo, nuirait à la libido masculine. Ok. En effet, des chercheurs de l'Université de Caroline du Nord, aux États-Unis, ont soumis à plus de 1000 hommes, dont la plupart pratiquaient la course à pied ou le vélo, un questionnaire. Un questionnaire concernant leurs habitudes sexuelles et sportives en prenant en compte la durée et l'intensité de leur effort physique. Donc les résultats les résultats ont démontré que les hommes qui faisaient beaucoup de sport de manière intense avaient une libido réduite et les hommes qui pratiquaient une activité physique légère ou modérée avaient une libido plus élevée. Les chercheurs supposent que ceci est dû à un impact négatif de l'activité physique sur le taux de testostérone et donc sur la libido et la fertilité. Ce phénomène touche également les femmes, puisqu'un dérèglement des cycles menstruels a été constaté chez les femmes très sportives. Bon, résumons ces études, qui restent à mon sens bien superficielles. A chaque fois le conditionnel est employé et aucun protocole n'est vraiment expliqué, on parle même de sondage. Euh, depuis que je m'entraîne, j'ai toujours entendu dire que la musculation et les sports d'endurance ne faisaient pas bon ménage. Maintenant je ne suis absolument pas convaincu euh, par le résultat de l'étude. Mon conseil Alors je pense que oui. Effectivement, quelqu'un qui cherche à prendre de la masse musculaire en quantité a tout intérêt à limiter son activité cardiovasculaire pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'une partie des calories va être utilisée pour cette activité. La seconde, parce que le corps va produire du cortisol et l'excès d'entraînement amène à une augmentation importante du stress et donc du cortisol. On n'avait qu'à observer la musculature des coureurs de fond. Ils courent des dizaines de kilomètres par semaine, ils ont les muscles hypotrophiés et mous. Visuellement, ils ne sont même pas secs. En plus, ils paraissent plus décharnés qu'autre chose. Maintenant, si votre activité cardio se résume à une heure de vélo ou deux sessions de course à pied par semaine, ça ne devrait pas trop impacter votre progression. Il y a encore un facteur à prendre en compte, c'est si vous avez 20 ans ou si vous avez 40 ans. La récupération et les niveaux hormonaux ne sont pas les mêmes. À 20 ans, on sécrète beaucoup plus de testostérone et d'hormones de croissance. Moralité, si vous faites des sports d'endurance, mais que la musculation est pour vous plus importante, le fait de prendre de la masse musculaire est plus important que vos performances en endurance, limitez le cardio, continuez mais limitez-le. C'est tout pour aujourd'hui, sous la vidéo vous trouverez le lien pour un programme gratuit, comment entraîner les dorsaux malgré des problèmes lombaires. Si vous n'avez pas de soucis au niveau des lombaires, ça peut aider un de vos amis ou même vous permettre d'utiliser des exercices qui sont différents de ceux que vous utilisez habituellement.